Bonjour, aujourd'hui je vous présente le livre de Natacha Calestremé, Retrouver sa place. Euh, je vous lis l'arrière et après je vous explique en bref ce que j'en ai pensé. Donc, trouver ma place. Et si le bonheur, l'épanouissement professionnel, la sérénité ne tenait qu'à une chose. Trouver sa juste place. Une juste place pour être en harmonie avec les autres et avec soi-même. Au travail, en amour, en famille et aussi chez soi, financièrement, physiquement et moralement. Je vous propose d'identifier précisément les liens entre ce qui vous freine et vos épreuves, personnelles ou héritées de votre famille. Puis, à l'aide de mes 22 protocoles et l'explication des cas concrets, je vous indique comment éliminer ces fardeaux émotionnels pour accéder à votre plein potentiel et être enfin vous-même. Ils en parlent. Je me sens différent. Quelle force incroyable se cache dans cette approche. Docteur Robert Corvisier, médecin. Ce livre a changé ma vie. L'injustice a cessé de me toucher. J'ai trouvé ma place. Julie sovan hook chef d'entreprise. Cet ouvrage va aider de nombreuses personnes, y compris des professionnels de santé. Quel travail remarquable. Pascal Vazelin, psychologue, psychothérapeute. Natacha Calestreme, journaliste spécialisée en santé et environnement, est l'auteur du best seller La clé de votre énergie. Ces 22 protocoles, issus de rituels pratiqués par des chamanes, médiums ou énergéticiens, ont permis à des dizaines de milliers de personnes de retrouver leur énergie après les épreuves de la vie et de se reconstruire. Avec Trouver ma place, elle propose un accompagnement détaillé pour guider le lecteur dans sa transformation. Donc voilà la préface. Il coûte 20,90 euros et il y, a, euh, il y a une histoire de.. Attendez hein? Il y a une histoire de 350 pages. Euh, je vais commencer par les points négatifs. Euh... En fait, au début, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs situations. Les situations, je vous l'ai dit, c'est par exemple euh, trouver ma place au travail, trouver ma place en amour, trouver ma place en famille. Et en troisième partie, elle propose m'épanouir avec soi-même dans mon chez-moi, avec mon argent, mon corps, mon moral. Et puis il y a les 22 protocoles euh, dans la de la première à la troisième partie elle explique euh, des cas euh, qui ont réussi à s'épanouir grâce à ces protocoles grâce à son suivi euh, donc c'est quand même déjà pas mal qu'elle puisse mettre des exemples de de, de, de de retour à soi, j'ai envie de dire. Et en même temps, euh, elle donne plusieurs situations avec avec le style de protocole qu'il faut adopter. Euh, les protocoles sont tous spirituels, mais ne sont pas tous énergétiques. Euh, elle appuie beaucoup sur le protocole 5, 6 et 7, euh, dans la première, deuxième et troisième partie. Elle détaille pas les autres, mais au fur et à mesure... Euh, elle va quand même chercher d'autres protocoles qui aident justement à vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. Euh, ce que je trouve dommage aussi, c'est que dans les exemples qu'elle donne, il euh, y a beaucoup de répétitions. Il euh, y a beaucoup de répétitions parce qu'en fait, au début du livre, elle propose des exercices, euh, des exercices, par exemple, euh, cerner les fardeaux émotionnels de vos parents, et donc par rapport à l'héritage qu'on a eu, développer les points euh, en commun qu'on a dans nos blessures avec notre famille. Euh, et dans dans la première, deuxième, troisième partie, il y a un peu il y a un peu de répétition. Donc c'est un peu gênant, moi je les ai passés, donc euh, voilà, je ne sais pas si j'ai bien fait. Euh, mais bref, euh, et elle donne chaque fois par rapport à des situations données, euh, de passer par des étapes. Et les étapes, euh, eh bien, ce sont, ce sont souvent les mêmes, j'ai trouvé. Euh, maintenant, ce qui est bien, bien avec ces protocoles, c'est qu'ils sont très bien expliqués. Non seulement ils sont très bien expliqués, mais en plus de ça, elle, a, elle, elle offre une protection avec les, les êtres de lumière. Donc elle invite toujours les, les, les, les, les êtres de lumière dans les protocoles de manière à ce qu'on ait une protection dans ce qu'on fait, d'une manière énergétique. Et en plus de ça, euh, elle va vraiment explorer tous les domaines presque possibles et imaginables, pour retrouver sa place. Euh, ce qui m'a fortement intéressé et que j'ai testé, c'est le maître du lieu. Euh, elle raconte que euh, chaque maison détient un maître des lieux et qu'on peut, euh, qu peut rentrer en contact avec ce maître des lieux et qui puisse par exemple nous, nous donner des indications sur ce qu'il y a à améliorer dans notre environnement, ce qu'il y a à faire ou pas faire, etc, etc. Et moi je suis rentrée en contact avec le maître de, de, de, de mon lieu de vie et j'allume une bougie à chaque fois euh, pour le remercier quand, quand, quand, quand il me montre quelque chose. Et donc, j'ai trouvé ça quand même pas mal utile, euh, dans le sens où, quand je prenais contact avec le maître des lieux, eh bien, il a essayé de me faire comprendre que ce qui a amélioré dans mon, dans, dans mon environnement, c'est plutôt lié à mes comportements. Euh, et donc, mes comportements, à partir du moment où j'arrive à changer certains de mes comportements, mon lieu de vie sera beaucoup plus approprié à moi-même. Et donc, c'est un peu ce que le maître des lieux m'a un peu inculqué. Étant donné que je suis, euh, entre guillemets, médium, euh, je rentre facilement en contact avec les esprits. Et donc, ça m'a été facile de rentrer en contact avec le maître des lieux. Maintenant, euh, avec le maître des lieux, c'est toujours bien d'avoir un petit hôtel, euh, d'avoir un petit hôtel, d'avoir un, un espace qui est dédié à se mettre des lieux où, justement, il puisse réunir toutes ses énergies. Euh, et quand on en a besoin, aller chercher ces énergies-là, aller demander conseil, aller demander ce qui est amélioré, ce qu'on qu peut faire, etc. Ou même lui demander de conseil lors d'un déménagement. Voilà, voilà. Euh, donc, ce livre, il est je l'ai trouvé très riche, euh, très riche d'enseignements par rapport au protocole. Euh, J'ai essayé le protocole des recouvrements d'âme aussi. Le protocole des recouvrements d'âme, c'est simplement un protocole qui permet de récupérer nos parties perdues suite à une, une, une agression ou une mauvaise altercation avec quelqu'un qui aurait pris notre énergie sans forcément le vouloir, mais qui l'aurait pris. Et que donc le recouvrement d'âme permet de reprendre toutes nos parties perdues lors de ces situations-là. Et ça fait presque deux mois que je fais le recouvrement d'âme et je dois avouer qu'au fur et à mesure du temps, euh, parce qu'elle demande aussi un certain temps d'adaptation par rapport à, à, à l'exercice qu'on fait, donc par exemple pour le recouvrement d'âme, ben, il, il y a un espace-temps de, euh, de 15 jours pour être sûr de bien avoir tout récupéré. Et effectivement, euh, je l'ai fait avec certaines personnes, pas toutes encore, mais je l'ai fait avec certaines personnes et ça m'a aidé justement à retrouver une part de moi que j'avais perdue. Je me souviens d'un soir où je me suis dit, bah tiens, je reconnais une part de ma personnalité, où est-ce qu'elle était quoi? Je ne l'avais plus senti depuis très longtemps et je me suis demandé où est-ce qu'elle était. Et puis j'ai fait le lien avec le recouvrement d'âme et effectivement, c'était cette partie-là qui m'avait été prise, que j'ai ressentie à nouveau en moi. Donc voilà, les protocoles sont très très utiles. Euh, maintenant, moi je suis qu'au début, donc je ne pourrai pas dire exactement euh, si j'ai retrouvé ma place ou pas j'essaye de trouver ma place, je vais dire ça comme ça, mais euh, ce, ce livre donne effectivement des indications pour retrouver sa place euh, et dans tous les domaines possibles et imaginables d'une vie et donc euh, c'est quand même un livre de référence que j'utiliserai quand même euh, à chaque fois que j'en aurai besoin. Euh, et puis euh, elle donne un index aussi, je tombe dessus. Elle donne un index aussi avec, euh, avec, avec par exemple des acouphènes, des cystites, du diabète, de l'eczéma, etc. Une emprise, euh, des pathologies osseuses, une phlébite. Enfin, un index avec plusieurs. Euh, plusieurs mots j'ai envie de dire plusieurs mots du corps qui nous ramènent justement à, à une page donc par exemple pour les acouphènes c'est la page 215 donc je vais à la page 215 voilà et symbolique les plus courantes des acouphènes c'est je me mets la pression à cause de culpabilité, de peur de manquer d'argent, d'amour et parce que j'ai le sentiment que je n'en fais jamais assez. Effectivement, euh, moi, j'ai des acouphènes depuis plus, de 5, depuis plus de 5 ans, depuis 2017, donc ouais, ça fait huit ans. Huit euh, ans que j'ai des acouphènes et quand je lis la symbolique des acouphènes, je me mets la pression à cause de culpabilité de peur de manquer d'argent ou d'amour et parce que j'ai le sentiment que je ne fais jamais assez euh, elle est juste elle est juste cette symbolique là parce que euh, je me sens je suis quelqu'un de perfectionniste et donc dans mon perfectionnisme j'ai le sentiment de ne jamais en faire assez euh, parfois je me dis que 24 heures n'est jamais suffisant pour faire tout ce que j'ai à faire alors que euh, je fais déjà pas mal de choses et donc effectivement sur le sentiment que je n'en fais jamais assez, c'est juste. Euh, je me mets la pression à cause de culpabilité. Quand, par exemple, c'est de nouveau lié à mon perfectionnisme, euh, quand je me, sens, je me sens énormément coupable des actes manqués euh, que j'ai dans mon quotidien, et donc, euh, ça me met une certaine pression dans un certain perfectionnisme. Euh, donc, là aussi, sa symbolique, elle est juste et de peur de manquer d'amour ou d'argent. Euh, cette peur n'est pas si, si forte que ça, mais euh, j'ai toujours peur d'être abandonnée, euh, parce que euh, j'ai n'ai pas reçu beaucoup d'amour de mes parents quand j'étais petite, et donc je me suis sentie abandonnée quand j'étais petite, et j'ai peur par exemple par moment euh, d'être abandonnée par mon mari pour une raison ou pour une autre. Euh, et par peur de manquer d'argent, euh, un peu aussi, oui, un peu aussi. Donc, on, pour, pour moi, la symbolique des acouphènes, elle est juste. C'est simplement un exemple par rapport à l'index que je viens de vous citer, qui est intéressant et qui ramène au chapitre sur lequel elle en parle. Et elle donne des solutions par rapport à ça. Euh, par exemple, retrouver ma santé ma vitalité, il faut faire le protocole 3 et 4, parler à votre corps et utiliser le rituel chamanique. Protocole 5, recouvrement d'âme suite à une épreuve. Protocole 6, plus et 6, recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie. Protocole 7, nettoyage des liens de souffrance. Protocole 14, 15 ou 16, nettoyage de vos cellules. Protocole 13 et 19, purification de votre lieu de vie. Protocole 10, entrer en contact avec le guide des lieux et lui demander le bon thérapeute. Avec le guide, pas le guide des lieux, lettre de lumière, et lui demander le bon thérapeute. Donc ça, c'est par exemple un protocole, un, un, un schéma de protocole qu'il faut faire pour retrouver sa, sa santé et sa vitalité. Donc c'est quand même intéressant. Moi, je vous invite à lire si, si ça vous tente. Euh, voilà ce que j'en ai pensé il est à 21 euros donc euh, je trouve que c'est un bon prix pour euh, pour ce qui renferme euh, donc voilà à vous de décider si ça vous plaît si ça vous si ça vous intéresse voilà euh, je l'ai trouvé sur à la fnac ou sur amazon je sais plus sur amazon je l'ai trouvé sur amazon euh, donc voilà et amazon on sait très bien que ça arrive assez vite donc euh, voilà voilà voilà, sur ce je vous laisse, je vous fais de gros bisous, un grand merci de continuer à me suivre et vous tout, pour les nouveaux ben, vous pouvez toujours cliquer sur euh, me suivre pour euh, continuer à visionner mes vidéos et partager, partager, partager euh, si la vidéo vous a intéressé et à la prochaine pour de nouvelles aventures, alors salut